C'est Mémoire de légende, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, regardez, on est au Worlds of Geek de Moucron Pourquoi je suis ici, me direz-vous En tant que Lillois, la Belgique, c'est juste à côté de chez nous Et j'y vais surtout parce que j'ai eu la chance d'être invité Par deux Youtubers de Toulousains qui font partie du Worlds of Geek Qui sont les mozzi qui sont des Customers de Pop Donc on va les voir ici d'ici quelques instants Mais en attendant, je vous propose un petit tour du vlog Il y a vraiment des choses intéressantes Allez, c'est parti Bon alors, je vous cache pas que j'ai une petite contrariété hein. Le salon était immense mais pour 6000m2 je trouve que ça manquait d'exposants. Mais bon d'un autre côté c'est pas plus mal parce que pour se balader j'y suis allé un dimanche et ça m'a permis de faire le tour facilement et j'ai trouvé des choses assez sympathiques comme ces baskets custom de Saint Seiya ou encore la peluche du dino de Puzzle Bubble ou Bubble Bubble pour les autres ou la cartouche cultissime sur Neo Geo MVS Metal Slug. Mais mon gros coup de cœur et je le dédie à la team Mizora qui ont posé 4 Daytona USA LinkedIn puisqu'un concours était organisé. Alors pour prendre mon mal en patience, un mec était déguisé en Game Boy et on pouvait jouer sur lui. Dommage que c'était pas une femme. <coughs> Pardon. Nous étions 32 participants en tout et le tournoi se déroulait de cette manière. Tous les premiers du circuit débutants se qualifiaient pour le tour suivant. Lors de la demi-finale, ce sont les deux premiers du Grand Canyon qui se qualifiaient pour la finale. Et c'est sur le circuit expert où tout s'est joué. Alors, j'ai peut-être pas gagné le tournoi, mais j'ai quand même réussi à me hisser jusqu'en finale, mais cette erreur de me mettre sur le stand pour changer les pneus dès le début de la course m'a coûté très très très cher, puisqu'à ce moment-là, il était impossible de rattraper mes concurrents. En tout cas, je me suis vraiment amusé, et on voit que le rétro, et notamment les bornes d'arcade, sont toujours présents dans des petites conventions comme le Worlds of Geek. On est dehors parce que bon, il y a beaucoup trop de bruit au Worlds of Geek, et je suis avec les ici juste là, donc là vous avez Jérémy qui est ici, et Jess Salut. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est un couple avant toute chose qui sont de Toulouse et qui customisent des pop. Comment ça va du coup Bah ça va super bien Oui C'est une première pour vous d'être en extérieur sur Toulouse D'habitude bah, on est euh, voilà, en France, euh, dans le sud, ouais. mais on n'a jamais euh, été hors des frontières <rire> Et là on est, euh, on est vraiment euh, bah super ouais. content. Il faut une première atout. Ça fait combien de temps que vous customisez des pop Ça va faire deux ans Oui, deux ans. Deux ans, deux deux ans, ouais. ans. Comment il est né le projet exactement c'est parti de, euh, en fait, de la pop de The Mask, sauf qu'elle n'existe pas. Du coup on a trouvé une, euh, une base, ouais. et on l'a faite. Enfin, Jérémy l'a faite, bon, je vais peaufiner les détails. Il l'a posté sur un groupe de custom à l'époque, qui marchait très très bien. Et il y a eu euh, full de commentaires, full de likes, full de, euh, de plein de bonnes choses en fait. Ça nous a donné envie de, de continuer. Et donc, si je dis pas de bêtises, toi tu custom les boîtes. Les boîtes, ouais. Et toi tu fais donc les figurines. Voilà, c'est ça. Ça prend combien ça. de temps une figurine à peu près Alors, une figurine, donc sans compter la recherche, parce que la recherche ça va soit 10 minutes, parce que j'ai le petit déclic, soit ça peut me prendre quelques jours aussi. Et euh, pour vraiment customiser, donc peinture, euh, tout ce qui est euh, pâte, etc., ça me prend maximum 4 heures, minimum 3 heures. Mais c'est fait en une journée ça ou c'est en Alors plusieurs oh, oui, j'essaye de le faire en une journée ou alors de le faire en, en quelques jours. Alors vous avez pu voir juste avant, pendant tout le long de cette vidéo la plupart des youtubeurs et animateurs si je puis dire qui ont été customisés. C'est selon votre envie ou c'est on vous le demande c'est les deux. Il euh, y a des youtubeurs qu'on avait envie de faire et qu'on a essayé de contacter. Il y a des personnalités comme Marcus qu'on a contacté pour, euh, pour, voilà, pour lui faire euh, sa pop. Marcus de Game one, hein, on précise. Pour cet exemple-là, c'est mon idole. Je le suis depuis que j'ai 10 ans, j'en ai 30 aujourd'hui. Et c'est vrai que je suivais les Level 1 à l'époque et franchement, on s'est dit, bah vas-y, on va lui envoyer un mail, on va voir s'il veut une pop de lui et au final il m'avait répondu un mail automatique donc j'étais un peu déçu et 4 jours après je reçois un gros pavé avec Jess et on était trop content à 8h du mat' là j'étais fou il nous dit ouais euh, allez euh, j'en veux bien une mais je veux pas de moi en fait je veux mon super héros l'intrépide que j'ai créé quand j'étais petit et tout et je veux vraiment cette pop là si vous pouvez me la faire ça me fera ultra plaisir et en contrepartie ben, il nous a invité au TGS on l'a rencontré, une personne formidable et là, pour lui, ben, c'est nous qui avons été vers lui. Pour des youtubeurs comme McFly et Carlito, c'est euh, leur agent qui est venu euh, vers nous pour euh, demander un petit cadeau pour leur million d'abonnés à l'époque. Et euh, voilà, t'as des youtubeurs comme Squeezie qui ont suivi aussi. Tu des... Voilà, c'est un peu des deux. Et bah du coup, c'est ici qu'on va se quitter. Hein. Merci d'avoir regardé cette super vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Ouais, mettez le pouce bleu. Voilà, c'est <rire> important. On se retrouve pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut Salut, salut. Et encore un grand merci pour votre fidélité, n'oubliez pas d'aller suivre la chaîne Mozzi et la salle d'arcade Mizora, tout est dans le lien de la description, et on se retrouve très vite pour le vlog des Geeks Day de Lille.